Si toi aussi t'as envie de jouer un prêtre ombre à haut niveau sur Shadowlands et que tu te questionnes de comment ça fonctionne, j'ai reçu des tas et des tas et des tas de demandes. Le SP, le SP, le SP d'Axi, bordel. Et donc aujourd'hui, on a Pexi pour nous aider à y répondre. Bienvenue à toi, Pexi. Et yo. Alors, déjà, Pexi, on va commencer par un petit truc. Qu'est-ce que tu penses de la place dans la méta du prêtre ombre Déjà en commençant par le raid. Alors pour moi, SP il est sous-côté. Ah ouais pas vraiment en raid, mais surtout M+, et niveau raid je dirais que on s'en sort très très bien parce qu'on a du coup avec les nouveaux talents un très bon AOE qui me surprend vu que c'est tout nouveau, et au niveau mono par contre on est très très tanks, le truc c'est que bah il y a des classes qui sont beaucoup plus tanks que nous quoi du coup je dirais qu'on est à peu près mid-haut du pack tu vois, derrière ouais. 5-6 classes mais... On s'en sort très très bien en vrai ouais, sur ce palier. Ok, en oh vrai ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Et du coup, tu dis qu'en Mythic ouais. Plus, petit a un petit peu, peu sous-côté le prêtre Alors, comment dire Je pense que euh, tous les prêtre-ombres qui jouent prêtre dans en Mythic Plus niquent notre image. Je m'explique. Je me fais refuser de tous les groupes avec 1300 des juste parce que je suis SP alors que je tape des 6K overall assez facilement. Mais c'est juste, euh, on a un très bon AOE, bon niveau kit, on a un sous, on a un silence de 45 secondes, un stun de 45 secondes. C'est pas ouf, mais on a une VE, on a pas mal d'assistile et on a des gros dégâts en vrai. Niveau mono, sur une semaine tyrannique, je suis généralement premier. Et en AOE, bah, bon, je vais pas aller tester une combu d'un mâche-feu, mais sur un bon, bon gros pack, ça monte facilement à 30k dps en AOE quoi. Ah, ouais, ouais, quand même, 30k. C'est beaucoup, hein, 30k. Et je le note, il y a eu un SP au AMD hier. <rire> ça, va ça a dû faire ta très, soirée, très ça. Hein. ça très, très <rire> J'étais très content. Ouais, c'est vrai qu'en plus, avec les lois du, du pick-up, réussir à taguer une clé en prêtre-ombre, faut s'accrocher. Ah, hein. Je te dis, je... honnêtement, si j'ai un conseil tout de suite à donner au prêtre-ombre. C'est soit t'es un malade mental et t'es dans un groupe, soit tu joues Disco pour trouver un pick-up, hein, t'as pas le choix. Ouais, ouais il y Je me fais refuser partout, mais c'est chiant parce que la classe elle est clairement pas nulle du tout. Mmh, mmh. Bon, elle est derrière... Mais euh... l'image de la classe <rire> ah elle est, elle est très très bien, pour moi on est quand même derrière Boomkin, ma cheveu, etc. Mais on, on est clairement mmh. pas loin. Ouais. Ça se défend très très bien cette saison. Ok, ok, ok, ok, ok. Ça marche, mais effectivement, hein, c'est très boudé, mais euh, en plus, là je regarderais derrière Yo, t'as quand même des mecs qui tacent des 21, des 20... Euh, ils... Ah oui, c'est ça. La classe, elle a, elle a rien envie aux autres, à part un peu de, de kit utilitaire, mais en termes mm -hmm. de, de dégâts et de d'effectiveness de, dans un donjon, le, la, la classe s'en sort très très bien. On n'a rien envie aux autres. Carrément, en peut -être cas, une hein. petite combu en plus, mais bon, ça... Oh mais si tu montes 30k sur les packs c'est déjà pas mal. Quand même. Ouais bah enfin bah, hier au euh, MDI euh, bon après c'est des poules démesurés hein, comparé au vrai clé mais euh, premier pool de l'instance le, le prêtre il poule à 40k. <rire> ah, c'est un prêtre quoi ouais, un ouf, Et c'est génial qu'un prêtre puisse S'en sortir super bien en AOE Et en mono Je suis d'accord avec toi parce que souvent justement On va y revenir mais pour moi c'est une des raisons principales hein. Je me doute bien d'où viennent ces demandes sur l'ASP C'est le multi hein. On va y revenir plus tard dans la vidéo mais c'est là ça. où les joueurs se questionnent euh, Du coup pour le petit Pour qu'il soit aussi balèze que ça En termes de légendaire euh, Qu'est-ce que tu recommandes si tu peux montrer rapidement ouais, Alors légendaire, légendaire il y a eu un petit euh, fixe, il y a pas longtemps, qui a été noté nulle part, en gros il y avait un problème sur la Mastery, euh, en gros la Mastery il y avait tous les sorts qui n'étaient pas pris en compte, donc la Mastery elle fonctionne comment C'est que chaque dot appliqué sur la cible, que ce soit le toucher empirique, le Shadow, euh, shadow World Pain ou la Peste dévorante, c'était pas pris en compte par certains sorts, et du coup il y a eu un petit, un petit fixe sorti de nulle part, donc notre bis absolu en raid c'est devenu celui-là qui fait que à chaque fois que nos trois d'autres sont activés en même temps sur la cible, notre attaque mentale va gagner 60% de dégâts. Ce qui change un tout petit peu le gameplay, mais euh, ayant testé cette semaine, j'ai gagné facilement 6 à 7% de DPS sur les logs. Ah, Donc euh, c'est clairement énorme, surtout que je suis passé d'un léger en 3 à un léger, ouais, 3, je, je un léger 2. En, 4 en plus. Hein. Okay. J'ai chopé une pièce PVP euh, histoire de remplacer vite fait du e level mm -hmm. Et c'est vraiment insane la différence. Du coup, ça change aussi nos stats, etc. Du coup en raid pour moi il n'y a que celui-là Il n'y a pas mieux, ou celui-là, le double pays Ouais, ah ouais quand Parce même que, bah, le... bah, En fait le truc c'est que quand tu prends le légendaire double pays ouais. Tu perds en dégâts toi, mais tu rajoutes une pays sur un pote Et honnêtement c'est pas négligeable, en... je pense qu'en pure progress c'est le bis Après okay. si t'es en progress chill ou euh, même si tu fais juste du HM et que tu veux taper des logs, tu prends le stratagème de Talbadar et tu c'est trop fort. C'est juste mm -hmm. qu'il faut faire attention à comment tu gères ta classe. Et euh, niveau M+, alors tu as deux écoles, Tu t'as soit tu prends euh, le premier légendaire qu'on devait faire, donc celui qui joue avec le Mindflay et le Mindseer, qui proc une petite tentacule qui te donne de l'insanité. Mm -hmm. C'est le... le générique on va dire, c'est en soit le, le bis parce que tu t'as rien d'autre de bien. Soit tu joues la double pi parce que comme encore une fois, les, euh, le, le, le légendaire euh, des Mindflay, il est assez euh, RNG, c'est-à-dire que tu peux avoir 5 tentacules d'un coup et être trop bien et défoncer le mob ou le pack ou le, le boss, ou tu peux en avoir 0, tandis que lui, toutes les 2 minutes, tu mets une PI à ton mâche-feu qui burst, ou ton hunt avec toi, ou n'importe quoi. Du coup, en termes d'overhaul, je pense que c'est celui-là le mieux. Parce que tu auras un utilitaire en plus, c'est comme si tu avais un disco double pays, sauf que tu es SP avec un double pays. Donc si tu as un disco, tu as 4 mecs sous pays en même temps. Ah, ouais, Donc, là, euh... le, le, les monstres ils sont pas prêts. Hein. Ouais, Sous, sous Bell, c'est très très énervé. Mais euh, sinon, je pense que overall, faut vous crafter le, le, le, le Talbadar pour raid. Faire un petit rang 2, je pense, sur les tentacules. Et après, si vous voulez vous opti, vous prenez le double pays. Mais si vous jouez tout seul, le double pays, je le conseille pas vraiment. quoi, Parce qu'un groupe ne va pas vous inviter juste parce que vous avez le légendaire double pays. On va d'abord vous inviter pour les dégâts. Donc, euh, autant aller chercher les dégâts, je pense. Ouais, il y a cet aspect-là aussi sur le jeu. C'est ouais. que euh, ça se voit pas directement la pays. Et euh, si ouais. par exemple, tu, même si tu fais du raid HM pick-up. Ça peut arriver. Euh, si toi-même tes dégâts sont pas aussi hauts, ils vont pas voir que tu mets une double pays. C'est ça. Non, et puis non, et surtout, faut se dire que si on joue avec le légendaire double PI on perd forcément du DPS. On va en faire gagner ouais. à l'overall du groupe, mais nous, on va en perdre. <coughs> donc... Euh... Ce qui, ce qui en soit est, est, est complètement con, mais sur WoW, quand tu sais pas tes propres dégâts qui sont augmentés, des fois ça peut être tombé dessus et c'est chiant. Quoi. Bah oui, c'est ça, parce que les gens comprennent pas pourquoi tu tapes moins fort ou pourquoi tu ouais, ouais. tapes plus ouais. fort, etc. Mais bon. ouais, ouais, carrément. carrément. Si et on terme... fait du 6k5 au lieu du 6 overall, je pense que c'est mieux. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est bien. On peut avoir le choix entre, entre les trois. Et puis, oh, au moins, on a, on a les arguments pour choisir. En termes de congrégation, du coup, tu, euh, je vois que tu es un petit peu chez, chez les vampires. quoi Qu'est-ce que tu recommandes Alors, moi, ma recommandation, elle n'est pas vraie pour tout le monde. C'est-à-dire que, euh, pour moi, si tu veux être flexible et ça, enfin, pouvoir tout faire correctement et un truc très très bien, il faut aller chez les ventires, Ce que je m'explique, le mind game, le jeu d'esprit, c'est complètement fumé, tu peux pas jouer ça en PVP Et ça te fait gagner des arènes Clairement tout le temps, c'est trop trop fort Donc pour moi si tu veux Faire du PVE, être très correct en PVE Et aussi faire du PVP Même juste monter à 1800, faut go Ventir T'as pas le choix Parce que le Ventir c'est broken en PVP hein, Donc euh, tu peux pas passer à côté Après sinon euh, J'ai fait des sims hier justement Pour me renseigner sur un peu les, les congrégations Etc euh, En Pure mono raid, le Nightfay est devant. Avec, euh, je crois que c'est Nia, je suis pas sûr. Ouais, donc, pour le buff de maîtrise, le premier, ouais, bien sûr. Je, je m'avance pas, mais je pense que c'est ça. Si, si, c'est Nia. Ouais. Euh, du coup, Nightfay est un peu devant en, en mono. Suivi par les Kyrian, mais les Kyrian, c'est bizarre à utiliser. Mmh. Donc, euh, je recommanderais pas forcément. Ouais, c'est compliqué, honnêtement. Ça rajoute ouais. de la complexité, en tout cas. Ouais, les Kyrian, c'est pas, pas, pas super sympa à utiliser. Et euh, Necrolord reste devant en PvE quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'en M+, il est mieux que Nightfay. En raid, il est un tout petit peu moins bien que Nightfay. Et euh, bon, par contre, en, comme je dis, en PvP, il n'y a vraiment pas le choix. C'est Ventir all the way, donc... Euh... Moi, overall, je conseillerais Ventir à chaque SP. Si vous mmh. voulez faire du PvP, si vous ne voulez pas faire de PvP, vous avez le choix soit entre Necrolord ou Nightfay, la différence est minime, donc... Euh... Clairement pour l'instant sur le SP vous pouvez choisir ce que vous voulez, il y a juste si, enfin, l'option si tu veux faire du PVP ou pas. En termes de conduit, les, les intermédiaires, la puissance et tout ça que tu vas mettre, c'est lesquels euh, ceux qui sont est, les plus intéressants C'est très très simple, le seul que vous voulez avoir tout le temps, c'est celui euh, qui augmente les dégâts de la Void Bolt de 35%, parce que tu gagnes juste 35% de dégâts sur ta Void Bolt. Et euh, quand tu n'es pas en void form, tu as des chances que quand tu channel euh, attaque mentale, tu as 4,3% de chances que tu puisses cast void bolt. Et en void form, tu as 4,3% de chances que quand tu void bolt, tu as void bolt reset. Donc les procs ne sont pas. J'en ai pas énormément, mais juste 35% de dégâts sur la void bolt. C'est énorme et il n'y a pas vraiment mieux. Et euh, j'ai fait quelques petits tests sur les deuxièmes, du coup, vu que maintenant on commence à arriver dans mm -hmm. le moment de l'extension où on a les deuxièmes. Le suite du Mind Blast est clairement pas dégueu vu qu'on joue avec le Talbadar. Mm. Mais niveau overall, le... les apparitions ténébreuses qui font plus de dégâts sont bien au-dessus en termes de dégâts. C'est beaucoup 41% déjà. Ouais, bah, c'est juste sur un conduit de 100 quoi. Bah, ouais, Donc, euh, force de jouer avec Benari, tu vas monter 10 levels et c'est vraiment beaucoup. Mm, mm, mm. Surtout que dans un fight... Tu pourras aller regarder sur des logs, mais quand bon, tu balances 100% plus de. Enfin, vers entre 100 et 200 euh, ombres par fight quoi. Ouais, ouais c'est énorme. Et 40% ouais. c'est vraiment énorme. Ouais, okay. c'est vraiment beaucoup. Et en termes de conduite de finesse ou d'endurance, t'as des petites recommandations Alors, finesse, c'est soit tu joues. Euh, comment dire Si tu joues avec la double PI, tu vas prendre celui-là qui euh, réduit de 9 secondes le temps de cooldown quand tu le castes en... sur un allié. Ouais. Mais sinon c'est à vos choix C'est soit vous préférez dépenser moins de mana sur les dispels Si vous en faites en donjon Moi c'est ce que je joue comme ça es... Tu, tu tu tu perds un peu moins de mana Et tu peux mettre un petit flash shield de temps en temps Si, si jamais c'est la merde Ou sinon tu... En vrai il n'y les... a pas de truc impactant à part celui là ou celui de la l'API Donc c'est juste question de préférence Il y en a un qui slow les ennemis Après les avoir fiers c'est cool on en m plus Si t'as personne avec de... Décédé cd de, de slow ou quoi et puis t'as aussi celui qui réduit de 30 secondes le grab mais bon celui-là je... sauf si tu veux t'amuser à troll tes potes il sert à rien <rire> ce qui, qui peut être un cas de figure ouais c'est pas mal quand même et en continuation, quoi et du coup en endurance pour moi soit tu prends la fade qui réduit les dégâts mais moi je la mets pas parce que j'ai pas un e-level de fou dessus Ouais. Soit tu prends euh, celui-là qui augmente de 9% ton maximum de points de vie quand tu utilises ton CD, qui ouais. augmente de 25% tes points de vie pendant 10 même. secondes et qui te ouais. heal pour, pour ce montant. Donc ouais. c'est... Bah tu gagnes des points de vie en plus, donc... Euh... C'est un panic button de luxe on va dire. Ouais, c'est un petit... un petit bonbon démo un... quoi. C'est un petit ou ouais, bon, un petit de War gratos quand même. Enfin, ouais c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ouais. parce que celui-là, bon celui-là c'est... Généralement en SP tu te shield de toi. Pas tes potes, donc celui-là n'a pas d'intérêt, quoi. Ce qui fait que okay. tu gagnes 20% du, du montant du shield que tu mets quand tu le casses mmh. sur un allié. donc euh, Ouais au moins, pas... en, en endurance, c'est celui-là, et si t'as un très bon e-level, celui-là. Ok, ça roule, ça roule. Et en termes de, euh, de stats, ça a un peu Alors changé depuis dernièrement, coup, donc euh, tout que a ça changé. Ouais. Donc avant, si vous aviez. Si vous aviez ce légendaire du coup, le légendaire des Mindflay, mmh. qui d'ailleurs je pense qu'il y a quand même pas mal de SP qui l'ont encore. Bah bien sûr. Il faut full hat, a... c'est full full hat, et après le crit, avec un tout petit peu de maîtrise. Généralement je conseille entre 9 et 10% de maîtrise, pas en dessous, pas au-dessus, dans ces top-tits. Mmh. Et euh, bah sinon c'est vraiment full full hat, vous bourrez la hâte comme vous pouvez, c'est... Il n'y a pas mieux, vous gémez hâte, vous enchantez hâte, vous prenez de la hâte partout, quitte à avoir des versets dessus, comme là. C'est full hâte. Et euh, sinon, du coup, avec le nouveau légendaire, il y a tout qu'à changer. Parce que du coup, il profite à mort de la maîtrise, et la maîtrise n'est plus bueillée. Du coup, en soi, ce qu'il faudrait, c'est mettre la maîtrise égale à la hâte. Les deux stats sont devenus euh, kiff-kiff, on va dire. Et euh, bon le crit c'est euh, un très bon troisième choix mais c'est le troisième choix donc euh, ça fait à peu près hâte égale mastery puis crit sauf que les deux sont tellement importantes que tu essayes de, quand même d'avoir euh, le maximum de hâte de, de possible vu que t'es SP. Et du coup bah il te faut full maîtrise sur le côté donc tu peux pas te permettre d'enlever une pièce hâte pour mettre un peu de crit maîtrise. Il faut vraiment full hâte maîtrise. Et ça c'est bien en situation de raid. Enfin. Euh, yeah. Ce ouais. que j'ai dit juste avant, ça marche aussi en raid, hein, le full crit add sur l'autre légendaire. Bien sûr, ouais. ça, ça dépend juste du légendaire. Et par contre, en mythique plus, <rire> mm -hmm. je, je préfère largement jouer add crit, même si j'ai pas énormément de crit. Juste qu'en mythique plus, j'essaye de bourrer le plus possible la hâte. La Et un tout petit peu de versa aussi, c'est cool. Parce que bon, plus tu montes en clé, plus ça arrache. Donc si tu as un peu de DR passif, tu dis pas non. Pourquoi la hâte en mythique plus, du coup alors la hâte ça augmente euh, ça augmente tout, ça augmente euh, la régène de ta mine blast, euh, ça réduit les, les GCD, ça augmente les ticks de dot. Et ouais, c'est euh, ouais, T'as un petit combo du coup avec un nouveau, le nouveau talent là, AOE. Ah ouais, qui mm -hmm. fait que quand t'as assez de hâte, tu peux en caster 3 pendant un Mind Tir plutôt que 2. Donc le but c'est vraiment d'avoir beaucoup beaucoup de hâte. D'accord, ok. Sauf que il faut quand même pas aller à poil niveau crit et maîtrise, donc... Mmh, euh... Bien sûr, ouais. sinon tu fais pas de dégâts, quoi. C'est ouais, ça, c'est ça, ça, ça. Ok, ok, et en termes de trinkets, c'est du coup... Alors, les, les trinkets, c'est très bizarre. Parce que celui PvP, il est vraiment insane. Ouais. Mais, niveau PvE, je sais très bien qu'il y a du coup celui de... Comment ça s'appelle C'est théâtre, celui-là, je crois Je sais pas où on va le chercher, honnêtement, Alors... je connais pas bien les trinkets, Casterne. Hein. Je pas de chance, vais regarder ouais. comme ça... Voilà, c'est celui sur théâtre. Je l'ai en 220 et honnêtement il est très très fort. En gros il marche comment Ça a 2 minutes de CD donc ça se cale parfaitement sur la Ouais. Et tu vas l'utiliser sur le mec, sur ta cible. T'as une âme qui va venir vers toi et quand l'âme vient vers toi, tu gagnes un montant de crit en fonction des HP manquants du mob. Donc euh... si le mob il est à 20%, tu vas avoir 1000 de crit. Et oh, quand es, quand es ah sous ouais. void form, il faut savoir un truc en SP. Quand on Mind Blast ou ta Void Bolt crit, tu génères mmh. deux âmes au lieu mmh. d'une. Mmh. Deux âmes, ouais. Du coup, vu que tu joues avec un talent qui augmente les dégâts des âmes et le trait, etc., le oh. sub oh. ça fait énormément de dégâts. <rire> T'as une de fort. Ouais, j'aime ouais. beaucoup jouer avec, mais ouais. je pense qu'il y a mieux. Euh, sinon, en donjon, il y a celui de Spire qui est très, très, très, très fort. Mmh. Je ne l'ai pas encore eu ni testé, mais je sais qu'il fait énormément de dégâts. Je débase le use de balance 5 orbes à... dans la tête du mec, qui font assez bien de dégâts. Et en plus de ça, tu récupères de l'intel en derrière. Du coup, bah... Comme tout caster, tu ne dis pas non à l'intel. Comme même toute classe, hein, je pense. Ouais, carrément. carrément Donc, en plus, c'est la maîtrise de base ouais. qui est quand même une très bonne stat pour toi, en plus. Yes, hein. yes. Ouais, je, je pense que ce bijou en mono est eh bien. J'ai pas tout sim. Mais je pense qu'il est y... un tout petit peu derrière celui-là Parce que celui-là mm -hmm. si tu le gères bien c'est débile les chiffres que tu sors hein. Alors, Par exemple le Sludge Fist sous BL, 3 euh, poteau Je lui arrache la tête hein. oh, Et euh, Sinon ouais. en raid, du coup en raid on a des bijoux pas fous Clairement c'est à la limite le glyphe de Ximox Et pas dégueu parce qu'il fait des bons dégâts de base ouais. Et en M+, tu peux t'en servir en mode tu mets le use, gros le use, il dure 10 secondes, pendant 10 secondes tu mets une dot sur l'ennemi Et si l'ennemi meurt, tu gagnes le double du temps restant en maîtrise ah. Donc quand même plus il y a peut-être moyen de faire yeah, un truc, ouais, mais vrai, ouais. tu vas te prendre la tête de fou mm -hmm. Et euh, sinon le trinket d'Enatrus, je pense qu'Overall, je je vais le mettre, ouais, ouais, je vais clair. clairement le mettre à la place du, du ruby ouais même voir à la place de, de l'autre, mais bon, le trinket PP ce qui est fort, c'est que c'est un proc main stat. Ouais. Donc de base, c'est bien, et surtout ça te donne 100 de hâte. C'est clair. Tu énorme. passes pas à côté en disco, en SP, pardon. Mm -hmm. C'est vraiment fort, donc le trinket PP je le recommande à 100%. Et après, faut faire à peu près avec ce qu'on a, mais euh... je pense que le suite to go, c'est le ruby ou suite latrus Ok Et euh, donc là on voit, on a vu un petit peu les stats, les trinkets, Pour rentrer un petit peu les, uh, les gros dégâts Est-ce que on peut voir rapidement un petit peu les talents Avant de rentrer dans, dans les cycles dps, de mono et tout Donc d... euh, vas-y On va directement commencer par le M+, parce que je suis déjà dessus C'est déjà en M+, donc en, parfait En M+, il euh, y a deux écoles Soit tu prends ce talent qui augmente juste les dégâts de Mind Blast et Mind Flay ouais. Et qui génère plus d'insanité, soit tu joues avec celui-là qui va te prendre un peu la tête à jouer mais c'est tellement fort qu'on par exemple la semaine passée c'était explosif mm -hmm. en gros ce talent, à chaque fois que tu Shadow World Death un ennemi s'il meurt dans les 7 secondes après, tu gagnes 40 d'insanité pendant 4 secondes et le, le cooldown de ton Shadow World Death est reset ça marchait sur les Explos donc spoiler ah, alert, euh, vous êtes assigné aux Explos mais c'est trop fort Ouais mais en plus bah, c'est quand même, enfin, mais être assigné aux explos c'est pas une mauvaise chose parce ouais, que ça libère les autres en fait C'est ça, déjà de 1 ça libère les autres et de 2 c'est un GCD, tu gagnes du DPS parce que du coup tu fais euh, un Shadow World Death, un Mind Blast, euh, tu Devouring Plague et puis tu refais ton explos Ouais Et bah, surtout ton groupe est tranquille quoi, tu demandes de l'aide oh, quand il de... y en a 50 parce que bah, t'es pas Superman, hein, t'as des GCD aussi mais... <rire> Ouais mais c'est fort. C'est vraiment fort. Et pareil sur les mobs qui vont crever dans un pack, bah, tu Shadow World Death, tu récupères un peu de Devoring Plague, là sur les fantômes cette semaine, bah, c'est mmh. trop bien, tu sors d'un pack avec zéro insanité, ah, ouais. pendant qu'elle te court dessus, tu lui mets une petite dot histoire qu'elle prenne un peu mmh. plus de dégâts, tu Shadow World Death et à la fin de l'ombre tu récupères 40 d'insanité quoi. Ouais, sachant que dans tous les cas, euh, il me semble la durée de vie, c'est 7 ou 8 secondes du nombre, hein, donc... Euh, ouais, c'est ça. C'est si sûr, en fait, d'avoir ce peu, peu, frère, tu tu sais, mets quand il a 50% HP et t'es sûr de gagner tes 40 d'insanité avant de faire le prochain pack. Carrément, carrément. Donc pour ah, moi, bien, je bien. recommande quand même ce talent, S'il est très flexible et je pense qu'il te overhaul sur une clé il te donne plus de DPS que le premier. Ouais. Deuxième ligne, il n'y a pas vraiment le choix, as pas enfin, déjà ouais, que t'es un ouais. camion, t'as pas envie de te traîner encore plus. Ah, c'est clair. Ouais, je comprends Ouais. Après euh, M+, tu as deux variantes, c'est soit tu joues comme ça, donc avec un euh, milliard d'esprits qui vont pop. J'ai pas encore ouais. testé avec le deuxième conduit du coup, mm -hmm. mais euh, le potentiel de la classe elle est clairement sur, sur cette roue. Tu joues euh, le Shadow Crash, qui te met une petite... Euh, c'est une petite AOE qui fait pas mal de dégâts, regardez sur 5 cibles, ça génère 15 d'insanité. Ah c'est beaucoup quand même, Putain. Je pique à ah, 9k 000, juste avec un sort. 9k, ah, ouais, c'est énorme. Et il est... je crois qu'il a pas crit, si, il y a eu 2 crit et 3 normal hit. Ah ouais, c'est beaucoup hein, quand même. Et, et ça ça te génère combien d'insanité Ça te donne euh... 15 d'insanité avec 24% okay. de cooldown, c'est affecté par ta hâte. <rire> et ah, du plus, coup c'est affecté par la hâte. En fait euh, le truc c'est que si tu ne joues pas miserie ou Twist of Fate, ça sert à rien de prendre les esprits, donc autant prendre celui-là. Ouais. Et puis celui-là fait des dégâts très corrects en AOE donc euh, clairement on s'en plaint pas. Calme euh, Sur cette ligne là, c'est soit tu prends le silence réduit, soit tu prends le stun mono, vu qu'on mm -hmm. a pas trop de kit, c'est le stun mono tout le temps. Hein. Je... Ouais je suis d'accord, c'est fort, tu, peux, je pas, trouve, tu hein. peux pas changer. Un stun mono à distance, c'est pas mal du tout. Ouais, quand même. Pas... En plus c'est 4 secondes, donc c'est ok quoi. Mm -hmm. C'est pas. Calme. Euh, sur cette ligne, j'aime beaucoup jouer avec Void Parce que Void c'est ce qui te permet en fait d'avoir un build AOE. Mais mono quand même. Ouais. Parce que si tu veux jouer full AoE, tu prends le Mindbender à la place. Et ouais. le Void Torrent te fait rester très très correct sur des, sur des boss. Okay. Donc euh, pour moi c'est Void Torrent. Sur la dernière ligne, tu peux jouer Ancienne Matness. Mais Hungering Void c'est beaucoup mieux parce que ça te permet de prolonger ta Void Form. Il y a pas de changement. Après, si tu as un, si un petit show, tu peux jouer sur Ender. C'est de prendre vraiment la tête pour rien parce que le gain n'est pas énorme. Quoi, je pense qu'un mec qui gère à 100% le surrender va faire un over de 2-3% au-dessus d'un mec qui joue Hunger. Seulement 2-3% Ouais, pas plus. Ouais, non, ça vaut vraiment pas le coup alors. Donc euh, tu te prends vraiment la tête pour pas grand chose, quoi. Carrément, ouais. Et, euh, et le sien, Nightmare t'en as pas trop parlé. Nightmare ouais. c'est yes. le meilleur talent. C'est ce qui fait qu'on est viable en AOE. Bon, c'est un sort qui va faire des dégâts en AOE autour de ta cible. Et qui va mettre le Shadow World Pain et quand tu le recastes sur des ennemis qui ont déjà le Shadow World Pain tu fais 100% de dégâts en plus avec ce sort et c'est juste monstrueux on va juste voir ah, juste le, le, le un peu seul hic c'est ouais. que tu es obligé de le cast pendant que tu fais ton Mine tier. donc c'est un peu chiant donc je vais reset vite fait on va juste voir les dégâts sur une application sans dot une application sans dot du coup ça fait 5k sur 5 cibles et maintenant, s'ils ouais. ont un DOT, donc on est à 5K, Merci. on passe à 15K, du coup ça fait 10K, chaque donc, GCD en AoE sur 000. juste 5 cibles. Donc je ouais. sais pas si t'arrives à voir un peu le plaguefall. Fall Ouais. Euh, avant le premier boss, toutes les Ah oui, là... c'est pas capé en plus du coup, en nombre Mais de non, cibles. Non, ce n'est pas capé, et du ouais. coup sur ce pack, si on prend toutes les globules, je suis à 40-45K. Hein. Donc ah, euh, ouais. c'est une vraie combu de ma cheveux, quoi. Donc ah ouais, ce talent c est, c est... rend le multi du SP Godlike Comparé à toutes les autres extensions en au En plus c'est tranquille à utiliser quoi Oui c'est ça, C'est t'arrives, tu fais hop Hop ah Tu recommences à cast, tu refais ton Searing Nightmare Hop t'as plus d'insanité, tu balances ton Shadow Crash Tu prends ton proc instant Et tu recommences Et ah là ouais, on voit non, je non, juste non, sur ouais. 5 cibles sans forcer, je suis à 8k DPS avec 8k, avec 8K alors que tu fais rien, tu m'expliques Ouais c'est ça, j'ai fais 2 GCD et je suis à 8k, c'est vraiment... Très très huge comme talent C'est mmh, ce qui rend d'ailleurs le, le multi du SP hein. bah, Comme il l'est actuellement hein, Sans ça on ne pourrait pas s'en passer hein. Ouais carrément, carrément. Sans ouais, ça il ne serait, pas... serait pas comme je l'ai dit au début de la vidéo Ouais c'est vrai Bon vrai, et vrai. plus Parce que sinon euh, après, même si je joues Misery ou autre C'est trop long Bah Le fait. truc c'est que Genre, tu... Le build Misery je pense qu'il est bien C'est juste que en vrai Vu comment les donjons sont design Et surtout que les temps commencent à s'en battre les couilles De faire des petits poules Ouais. Tu perds du temps et du DPS à setup ça, donc euh, mm. je suis pas convaincu que ça soit le, le meilleur truc, mais ça reste un build très fun à jouer. C'est mon préféré en vrai. C'est juste que série Nightmare, c'est trop bien ce sort. <rire> je, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis amoureux de ce sort. C'est vraiment, vraiment un truc dont le SP a, a besoin et qui ah redéfinit ouais. la hauteur du SP. C dans vrai, les extensions d'avant, on n'avait rien quoi. On avait notre void form, notre dot, et c'est tout. Et là, bon, c'est juste t'as un pack qui était en mode ah putain je vais prendre des TS. Quoi. Ah c'est ça, tu vois un pack de 25, le machu il est en mode oh je vais combu. Non, c'est moi qui est combu gros, c'est pas.. C'est moi toi. mec Ok tu me laisses le <rire> Je pote, euh... je mets ma paye ma void form, je suis devant toi Allez, c'est parti Ouais, c'est énorme. Et du coup si on voulait voir maintenant le, le mono-cible, je sais que t'as parlé Alors... un petit peu du multi mais on reviendra dessus après.. Voilà. Euh, coup... tu, veux, tu veux détruire. Le plus ouais. possible, une cible en mono-cible, qu'est-ce que tu prends Il a pas à chier, il n'y a pas 20 000 solutions. En mono-cible pure, c'est ça. Parce que du coup, ça ça augmente de... les dégâts de Mind Blast de 10%. Avec le nouveau légendaire, bah tu, tu comptes, hein, ça fait quand même... Du coup, vu que qu'en PVE, là j'ai 12%, tu fais x3 pour chaque dot, ça me fait 36%. Ouais. Le légendaire m'augmente de 60%. De 60% plus les 10 d'ici, on est déjà à plus de 100 de dégâts augmentés sur mon Mind Blast. Ouf. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais, en plus bah, de la maîtrise Blast, et tout ça. Ouais. J'ai regardé euh, sur les derniers logs euh, quand je jouais sans le légendaire, c'était ma cinquième ou sixième source de dégâts. Maintenant que je joue en euh, légendaire, elle est très proche de ma Devouring Plague. Donc c'est étape 2 quoi, c'est ça euh, ouais, c'est deuxième source alors que euh, c'était pas du tout le cas avant et que la Devouring Plague, elle est très très loin normalement. Mais du coup maintenant le mind blast il est juste à 2 ou 3% de la Deboring Play Donc c'est ah insane ouais. Insane carrément. Euh, le twist of Fate parce que ça te donne 10% de dégâts en finish c'est trop fort Et puis en mono les deux autres talents sont pas fous, Parce que t'as que en soit deux dots à gérer vraiment mm -hmm. euh, Le stun cette ligne c'est clairement préférence Mais euh, quoi, je laisse le stun mm -hmm. tout le temps Je change jamais cette ligne Les esprits parce que ça te donne du coup 2 d'insanité par esprit Mmh. Et ça augmente les dégâts, donc euh, plus le, le, le lien et surtout les deux autres sont accès à, okay. euh, à eux. Ça c'est à eux, ça c'est cleave. Mmh. Le Void Torrent, parce que c'est trop bien le Void Torrent. On se souvient tous de Légion, hein, c'est pour les vrais SP. <rire> c'est le, le, le meilleur trait et surtout en termes de dégâts purs, mono cible il balance beaucoup plus que les deux autres. D'accord. Et euh, dernière ligne, y a... en raid c'est celle-là, tu changes jamais. C'est tout le temps Guring Void, tu ne peux pas prendre autre chose. C'est le meilleur talent de la dernière ligne. Euh, oui. Il y a aussi une variante, par exemple, si tu veux pas te faire chier sur Généraux, ou si tu veux multidot sur Conseil, même si c'est en vrai je trouve pas ouf. Mm -hmm. Tu joues juste Misery à la place de Twist of Fate. <coughs> qui va juste t'appliquer le Shadow World Pain quand tu touches vampirique. Et du coup, bah, tu... Tap touché, tap touché, tap touché, ouais, tu vas chier à faire les deux quoi, tu gagnes un peu de temps, mais en pure mono, tu... c'est Twist of Fate euh, tous les jours. Par exemple, sur euh, si je devais te donner un autre boss, tu vois, qui mixe un peu de ça, genre Altimor, il vaut ouais. mieux Misery ou il vaut mieux Twist of Fate Alors, Altimor, euh, généralement tu joues Misery pour pas te faire chier, sauf que moi j'aime bien jouer Twist of Fate, parce que t'as le chien, en gros t'as tout le temps un chien, et... Euh, du coup, tu gagnes 3 phases d'exec sur Altimor, juste grâce au chien. Et quand le troisième chien se barre, Altimor est en phase d'exec. C'est vrai. Donc, t'as beaucoup d'uptime sur Twist of Fate. Et en vrai, tu te fais chier à mettre des dots. Tu perds un GCD, voire deux à mettre des dots, tout au long du fight. Mais, à certaines périodes, tu gagnes du... Pardon, ma voix part en couille. Ouais, parce si t'inquiète, sur quand même pas mal de périodes du fight, tu gagnes un... Tu gagnes du, un finisher, donc euh, fin, clairement, je préfère un twist of fate. Mais pour ceux qui sont un peu lazy, ceux qui sont un peu fainéants, là, ceux qui veulent pas se prendre la tête, jouez Misery, vous prenez pas la tête. Le gain, c'est juste marche, de l'optimisation. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. ça marche, ça marche, ça bah, marche. En gros, euh, c'est ça, si tu veux pas t'embêter, que tu pas à 1% prêt, tu peux partir sur du Misery, mais sinon, euh, twist of fate... Euh... Pour l'exec les, les boosté, ça fait le plus mal. Et, et du coup, en termes de rotation, euh, déjà en termes d'opening euh, sur un open, voilà, avec un DBM pool les compagnies c'est quoi ton open, c'est quoi la rotation que tu vas faire en opening Alors, du coup, il euh, faut précast le toucher vampirique. Mmh. Euh, du coup, c'est une seconde de cast, donc euh, une seconde 2 si t'es chaud, sinon une seconde, c'est pas grave. De, de DBM, tu pré -castes. Je te le fais en ralenti ouais. Tu mets ton DOT Tu Void en direct Comme ça ça te build ton insanité Je crois que j'ai ouais. pas le bon légendaire Si c'est bon Tu vas faire Devouring Plague Et vu que tu joues Talbadar Tu mets ton Mind Blast Puis je vais pas le faire Parce que c'est des gros CD Comme ça je te le montre après ouais. Après tout ça tu Void forme. Ouais. PI tu fais la, la Void Bolt du coup, parce que tu, peux, ouais. tu ne peux pas rater un seul GCD de Void Bolt D'accord donc c'est ta priorité je... absolue la Void Bolt hein. okay. Moi je fais mon bijou du coup entre les deux, je prépote, ouais. Que je m'ose-clic d'ailleurs vu que c'est 5 minutes, on s'en fout Et du coup après tu pars dans une rotation de tous les deux GCD, il faut Void Bolt C'est très très important Tu peux pas passer à côté de ça parce que ça prolonge ta Void Form du coup tes dégâts Donc tu fais deux GCD Void Bolt, deux GCD Void Bolt et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite quand on est pas en bah du coup ça c'est juste l'opener ça marche et du coup euh, quand tu fais void bolt après tu fais tu vides directement tes deux stacks d'attaque mentale mais si oui. tu veux je peux te montrer en, en rapide là bah vas-y vas-y fais un full burst vas-y balance tout <rire> enfin sans la prépote mais on se comprend ah bah y a pas ça marche pas super bon c'est pas grave on va le faire à la nature du coup tu fais toucher vampirique tu fais ça tu balances le void torrent tu dévoring play, attaque mentale, tu passes en Void d'éruption, tu pays Void Bolt, attaque mentale, tu remets ta dévoring et après tu spam. C'est-à-dire que tu comptes 2 GCD, un Void Bolt. J'ai oublié mon bijou. Ah, J'ai oublié de préciser, mais euh, normalement, euh, juste après ta première Void Bolt, tu mets ton euh, Shadow Find. J'ai oublié aussi. Et du coup, avec ce légendaire, là je fais mal parce que j'explique en même temps. Avec ce légendaire, ce qu'il faut réussir à timer c'est qu'il faut toujours, toujours, toujours attaque mentale quand tes 3 dots sont appliqués sur la cible. Tu tu peux, tu peux pas te permettre de ne pas faire ça parce que tu perds 60% de dégâts, tout simplement. Mmh. Donc si, comme là, j'ai euh, plus de 50 d'insanité, du coup je réfraîche mes dots, je mets tous mes dots et je mets mon truc. Mais si, comme par exemple là, je suis loin, si j'avais ma Mind Blast up maintenant, vu que je suis pas très très loin, c'est worth de perdre du temps de stack ton insanité avec le mindflay Pour euh, Mind Blast Mais par exemple là si je suis au début Que j'ai pas de Devouring Plague sur, le, sur la cible Mais c'est nul de garder ton, ton Mind Blast Ouais je, je vois ce que tu veux dire euh, Il faut dire. essayer d'économiser donc... mais pas trop Si t'es loin de pouvoir faire ta Devouring Plague donc Il vaut mieux Mind quand même Parce qu'il faut le gérer cette insanité mieux le balancer quand même Parce ouais. que tu perds du temps du coup Ouais. Euh, C'est pas fou, le SP ça se joue dans l'optimisation de ton insanité et ta gestion des, des petits CD parce que t'as que des petits CD. Ouais. Et là, on vient de voir, je viens de récupérer un void form 30 secondes avant la, la PI, donc t'as deux écoles. C'est soit tu balances tout on CD et du coup sur ta troisième euh, void form tu récupères ta PI, soit ouais. tu attends ta, ta, ta PI pour ta void form, donc ça dépend de la durée de votre boss. Ce que vous voulez faire, si votre boss il dure 3 minutes, bah, clairement vous attendez l'API. S'il dure 6 à 7 minutes, allez-y, hein, balancez tout on CD. Hein. Sur KT, bah, en mythique c'est différent, mais en HM, tu balances tout on CD. Hein. C'est un... bah, vrai que c'est un très bon point ce que tu viens de dire, parce que c'est un truc qui souvent, je trouve, fait aussi la différence euh, entre les gens qui vont ça à 99 et ceux qui vont ça à 70. C'est euh, comment tu vas gérer le retour de tes cooldowns. Parce que tu vois, l'open euh, c'est une chose, mais effectivement le retour de ses cooldowns c'est aussi important. Et euh, donc suivant la durée du fight, il vaut mieux attendre quand même son infufu, parce que l'infusion t'apporte tellement, qu'il vaut quand même mieux que t'attende 30 secondes ta Void Form, suivant, enfin, euh, ok. Mais pro-tip sur Slutishist, vous attendez tous les jours l'infusion. Si vous faites jamais euh, un burst sans infusion sur Slutishist... Genre tu fais premier poteau, troisième poteau quoi, c est c est ça, c'est ça cool deuxième poteau, tu tires un peu la gueule, mais ça va. Bon, euh, plus, euh, ouais, Tu gardes tes pèces et tout ça, pour essayer de faire un, un peu de dégâts Mais Le Void Torrent, du coup, c'est 30 secondes de cooldown. Vous le mettez à l'opening, et même s'il est dispo, parce que sous BL, euh, etc., tu gagnes la... tu gardes la Void Form beaucoup plus longtemps. Mm -hmm. Mais du coup, le Void Torrent, même si vous l'avez de redispo à la fin de votre Void Form, vous le mettez pas pendant. C'est jamais, parce que pendant, c'est un cast de... 3 secondes, donc tu perds une seconde sur ta Void d'éruption. Mmh, mmh. enfin sur ta Void Bolt pardon, ça marche du coup tu veux pas, et le Void Torrent, bah, tu le mets tu donnes toute ton insanité tu donnes tes stacks de Mind Blast et tu Void Torrent et tu mets pratiquement on CD quoi, sauf pendant la Void torrent. c'est la seule règle ça marche, donc ah, le Pen tu mets, euh, tu mets absolument tout, donc tu mets ta Void Form, tu maintiens, tu fais en, en priorité tes éclairs, euh, le reste tu files tes GCD avec le reste, donc avec tes attaques mentales, avec même ton jeu d'esprit, un hein. Mind Game tu le cale quand même pendant ton burst aussi j'ai vu non Il me euh, Le Mind Game en gros tu le mets on CD, sauf si t'as une Void Form qui arrive, tu le mets pendant la Void Form tout le temps, parce que c'est des dégâts d'onde donc c'est augmenté. Ok, ça marche. Donc t'as ta Void Form, une fois que t'as fini ton cycle avec euh, bah, de ta Void form euh, où tu mets plus ou moins ce qui est up, et sinon tu bah, tu mets le mind blast, mais en, en gros bah de toute façon t'es obligé d'appuyer sur ce qui est allumé quoi, si t'appuies l'attaque mentale, à un moment tu es obligé de faire du fouet mental potentiellement. Tes pestes, tu les dumps, euh... bah, tiens tu peux refaire un, un petit parenthèse juste sur quand. Plate. Ouais, plate, ouais, Alors en gros, du coup vu qu'on joue avec Talbadar, le, le fameux légendaire des Mind Blast. Ouais ouais. Euh, tu vas essayer de maximiser, donc tu le mets quand il reste une seconde, maximum, enfin minimum. Donc si tu as 100 d'insanité et que t'as, enfin, si tu vas dé dépenser de, comment dire, dépasser le cap des 100, tu mets une Burning une, une, une Plague, parce qu'il faut mm -hmm. pas euh, sur cap. Il faut sûr. toujours euh, rester à peu près à 50 euh, d'insanité si possible. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais par exemple, si tu as 50 d'insanité, que tu as une Mind Blast de dispo, et que après tu vas être en déche d'insanité C'est pas grave, tu le fais quand même Tu une plague et tu mind blast Et après tu vas rebuild etc Et si tu es par exemple à 60, 70 Que tu n'as pas de mind blast de dispo Bah tu continues de mindflay jusqu'au temps d'avoir ta mindblast dispo Ou d'être à 100 d'insanité Tu claques ta devouring plague Et puis tu go Avec ce légendaire faut tout le temps penser à la gestion de ton insanity bar Donc faut pas dépasser les 100 Parce que bah du coup tu tu perds des ressources pour rien. Et il faut toujours avoir du... assez de Devouring Plague pour quand on mind Blast Up. Ça marche. Bon, En gros, du coup, si je devais résumer de façon très très simple, ne jamais dépasser 100 et essayer de mettre un maximum d'attaque mentale sous peste. C'est ça. Enfin, ouais. c'est plutôt le contraire, ne jamais attaque mentale sans peste. Sauf exception. Ouais, oui, oui. Bon, enfin, fait, ton but, c'est de mettre un max d'attaque mentale Mais si, si. on la peste dans le fight. Quoi. Ouais. Euh... Ce qui rajoute d'ailleurs de la complexité euh, au final au cycle mono euh, d'avoir cette légendaire. Bah euh, ça change un peu, ça fait plaisir parce qu'avec l'autre légendaire... Euh, ouais c'était fais... un peu... T'avais peu, euh, ouais. 5 ans d'insanité, tu dumpais, ouais, c c c alors que là tu dois, ça. tu dois un peu plus gérer, parce que bah, si tu gères, tu fais plus de dégâts. Mm -hmm. Donc euh, Et le dégât il est pas négligeable comme je t'ai dit, j'ai gagné... Euh... Facilement, euh, minimum 5% sur chaque c est... C est boss, c'est énorme, juste avec le monstrueux. légendaire. C'est monstrueux, alors que je perds de l'e-level, etc. C'est vraiment hein, ça, euh... fait une différence. Ah folle, oui. Vraiment, Il un... y a un autre aspect ouais. dans ma yield. lui qui n'a pas craft ce légendaire cette semaine. La semaine passée, ouais. on se donnait au log, genre ouais. un boss sur deux, il ouais. était devant, j'étais devant. Bah, euh, mercredi, là, au recline, euh, tous les boss qu'on a fait ensemble, il pouvait pas me battre. Hein. Pourtant ouais, est il, vraiment the way il, joue, il joue très bien. Ouais, il, il, bien connaît cette classe, il joue bien. C'est juste. Ah, un il a un pas, il a pas, de vie pas mauvais d'une semaine à l'autre. Hein. Ah, ouais, juste, moi j'ai ce légendaire qui perd beaucoup mieux en raid, en mono. Donc, donc euh, on retourne faire des Torghast. On va faire des petites légendaires de nouveau. et c'est reparti. Hein. Et du coup, euh, maintenant les... tous les légendaires, faites euh, at maîtrise. Même ouais. si vous faites, euh, si vous... vous allez crafter le légendaire des doubles pays, at maîtrise. La maîtrise est devenue beaucoup trop value, donc go go maîtrise un petit peu. Ça marche. Ouais, bon conseil également. Euh, tiens, bah pendant qu'on est là-dessus, même si t'es pas forcément le but initial, jambes forcément ou... Pardon Tu le mets sur quelle pièce J'ai vu que tu l'as mis sur les jambes. Euh... J'ai regardé, il a pas des jambes folles dans le raid, donc faut toujours regarder en fonction du raid, hein, mmh. de toute façon. Bah euh, si, si on que... est raider hein, si on fait pas de raid, ouais, euh, ça peut trop autre chose euh, Niveau jambes, il ouais, y, a, y a Versa maîtrise, et c'est pas ouf, et Hatt Versa Donc euh, clairement si tu fais que du raid, tu tu pries aux jambes mm -hmm. Parce que t'as une ceinture très très belle là Cridant ouais. uh, Crit, avec beaucoup de hâte Et euh, sinon l'autre pièce du coup, si je me trompe, je vais pas me tromper C'est sur, bah du coup c'est sur la ceinture c'est ça Ouais, c'est ça ouais. En fait si vous faites du raid ces jambes. Si vous faites pas de raid, je pense que soit tu regardes ce que tu as comme item actuellement, ou tu regardes un peu dans tous les donjons. Je vais mmh. pas m'amuser à le faire maintenant. Non, non, on va pas le faire maintenant. Mais, euh, Mais tu regardes ouais. un peu dans les donjons si tu as des pièces à te maîtriser ou à te crit, euh, etc. Mais de toute façon, ce légendaire-là, si vous le craftez, c'est que pour raid. Donc, euh, enfin, je m'avance sur le... le choix que ce soit que les jambes et rien d'autre. Ouais, ok, ça ça roule, nickel. Et maintenant, le multisible. Le ah multisible, oui. le, le bah, multisible. Alors, il y, y a deux types de multisibles, euh, on va dire. Ouais. Euh, T'as le multisible un petit peu spread avec quelques monstres. Bah, je, veux, euh, je vais le montrer un peu. Comme Donc, je vais euh... le montrer sans claquer de white form. Comme peut-être un, peut un Kael'tas. Je sais pas ouais. trop s'il correspond au final, Kael'tas. mais. Ah non, quelle tu prends toujours l'autre build hein. okay, shit. Même euh, bon, un build où tu prends un boss où tu mets ce truc. Conseil peut-être. En gros euh, pour moi ce build là tu le joues comme ça sur Denatrus. Denat bah ben voilà Denat c'est pas mal non, tu, pas ça pas pas Denat, tu, Denat. tu le joues comme ça parce qu'en gros tu auras le Shadow Crash pour les petites ombres au début ouais. qui font quand même pas mal de dégâts mais si tu joues pas ça tu peux pas tu peux pas log. Ouais, mais ouais. c'est mieux en soi. Ouais. Parce qu'en gros tu perds de l'AOE P1 Mais P2 du coup Les quatre, les deux casters plus les deux cacs Mais tu peux te permettre de tout dot avec misérie mmh. Sachant qu'il y a et... un truc En plus euh, lié à ce que tu viens de dire C'est que ton groupe Généralement n'a pas besoin Que tu AOE plus en P1 Mais a besoin que tu AOE plus En P2 ouais, enfin, Il faut que, je veux que dire les casters ils soient défoncés donc Dans dotes un tu défonces l'autre Et honnêtement juste avec les ombres Et les dots tu vas mettre 15 à 20% du mob à toi tout seul quoi. Sur le suite qui focus C'est vraiment beaucoup. Ça marche. Et du euh... coup, euh, comment ça marche Donc je vais le mettre en situation de M+, si vous jouez euh, ce talent. Donc euh, je mets ce talent même si euh, là ça, me... ça n'aura aucun impact. Et du coup juste, euh, tout le temps, et vous n'avez pas le choix, vous devez mettre votre toucher vampirique partout. Parce que vous jouez avec le talent des ombres. Du coup, toucher vampirique, et là, je vais pas passer en void form parce que je vais montrer le, le big deal après. Et du coup, s'il y a plus de 4 cibles, c'est tout le temps mindseer plutôt que mindflay Et du coup, votre but c'est de maintenir toucher vampirique sur toutes les cibles, de Mind Blast et de Devouring Plague qui va générer 1 milliard d'âmes. Là, on j'en ai pas fait proc beaucoup. Et regarde les dégâts de la... des âmes, ils sont. Ils sont génération... juste là. Ah ouais, c'est énorme. Ah, ils ont fait 15 hits et ils font 10-4 dégâts. Alors que c'est ouais. juste un truc en plus de tes sorts, tu vois. Ah ouais, c'est clair, c'est énorme. Donc ce build est très drôle parce que vous allez foutre un bordel. Si votre pote, il a un PC de merde, jouez pas ce build. Tu vas cracher ton raid. Sur un pack de 6, là, si je mets tous mes CD, vous allez voir 1 milliard moi. C'est ouais. trop bien à jouer parce que c'est plaisant, regardez. Et sinon, le vrai build, du coup, le, le vrai build, il n'y a pas de secret. Hein. C'est s'il y a 3 cibles, non, 4 cibles, vous, mettez, vous faites l'effort de mettre Toucher vampirique hors Void Form pour euh, Parce que bah, tu, du coup, tu gagnes des dégâts... En... En fonction, enfin tu gagnes 12% de dégâts sur ta cible parce qu'il <rire> a un DOT en plus. Ouais. Donc tu touches vampirique, puis tu mine seer et tu fais Searing Nightmare en boucle. Même en 3 cibles en boucle. Parce que ça va faire des dégâts en plus de générer un DOT. Et euh, par contre si tu as 4 cibles ou plus, ça change. Donc là je vais vous faire une vraie rotation. Là on va dire qu'on arrive sur un pack en plus, mon qui poule Je va arriver, je vais Void option, je paye. je mets mon bijou, mon Shadow Crash. Là maintenant je mine seer. Je mets ma void bolt tout le temps, c'est très important. Et du coup, là, juste tu bombardes. Tu vois bien, j'ai mis aucune pote, y a pas de BL, rien du tout. Et je suis à ah, 10K, 10K, 10k, 11k, 12k, c'est énorme. Et quand, plus y a de mobs, plus ça vaut pas le coup de mettre euh, la void bolt. En gros, la void bolt te permet juste de, prolonger de maintenir ta la forme. forme. Ouais. Parce que, en gros, quand t'es sous void form, euh, tous les ennemis prennent l'effet max de ta maîtrise. Donc là, j'ai qu'un dot sur le mec, et pourtant, il prenait 36% de dégâts. Ah, ouais, mecs, ouais, mais important quand même, donc c'est pour ça mmh. que tu quand même de, de balancer ta voidbolt en CD. Après, je te dis, si t'as un pack de 10-15 mobs, tu t'en fous. Hein. Tu mets juste la void form pour burst et tu spam mineseer et euh, Searing nightmare. Mmh, mmh, mmh. C'est all the way. Et quand t'es en. Par contre là tu vois, j'ai pas beaucoup d'insanité. Plutôt que de relancer, je dump mes stacks de Mind Blast pour gagner plus vite de l'insanité, Etc etc. Mais du coup, en M+, vous aurez pas ce problème d'insanité low, parce que un pack ça dépop très vite, parce que tu pas le seul à taper en AOE comme un enfoiré. Du coup, un mob low, hop, Shadow World, Death. Et si il meurt, tu gagnes 40 d'insanité sur la durée. Ce qui est énorme. 40, c'est beaucoup. C'est... Et... Et... Ouais, j'allais dire, de toute façon, ce sort te dump ton insanité, donc tu fais pas de peste en AOE. C'est... Non, en AOE jamais. Si t'es sur trois cibles, par contre, tu mets une le le en gros... 3 cibles, c'est soit t'as l'école, t'as pas de cible prioritaire, tu dois juste tomber les mobs et du coup tu mets Toucher Vampirique sur tous et tu Searing Nightmare pour mettre le dot et tu continues mm -hmm. Searing Nightmare. Je suis en train d'écrire pour euh, taper les trois. Et si par exemple dans le taré au milieu là t'as un, un mob qui te met euh, comme sur euh, Sanguine Depths avant le grand couloir là, mm -hmm. t'as un mob qui met un debuff sur tout le groupe, bah du coup ouais. lui tu vas le Devouring Plague et tu vas le tête. Tu fais pas d'AOE, tu mets juste une Searing Nightmare pour mettre les d'autres à côté si t'as pas envie de... de tab et de, de spread de ton Shadow World Pain. Du coup, tu mets juste tous tes dots sur les cibles et tu démontes ta cible, tu le Void torrent, etc. etc. Quand ça, c'est dans le cas où tu as, as une prio target. Yes. Euh, J'ai une petite question pendant que t'es là. Le Psychic Link, du coup, en talent, il est jamais joué Bah, pff, non. Parce qu'en gros, euh, en cleave, tu bénéficies plus de ça. Ouais, en termes de dégâts. Ouais. Et en AOE, tu bénéficies plus de ça. Donc non, le... c'est un peu le talent oublié. Ça marche. Après, en vrai, si tu te fais un... Faudrait que j'essaye encore, mais je pense que c'est pas viable parce que Searing Nightmare est juste trop fort. Mais si tu joues avec Talbadar, du coup, le légendaire des Mind Blast et que tu joues Psychicling et Misery, il y a peut-être moyen que ça soit fort, mais... Enfin... Ah ouais, mais il faut que tu aies les 3 quoi c'est ça qui est le de... problème. De 1... Un... Tu peux pas te passer de Searing Nightmare en Mythic+, et de 2, si tu joues Misery, c'est avec les ombres. Quoi. Ouais, Donc euh, ouais, pour moi, ce talent, bon. il est un peu oublié. Mm. Alors, au final, il a, pas, il a pas assez de lien avec le reste de ton toolkit pour mériter. Ouais, mais... ouais, ouais, pas. S'il ouais. pas... y avait, par exemple, euh, tous tes sorts mono qui faisaient des dégâts aux cibles affectées, ce serait ok, mais là, c'est juste un sort. Mm. C'est pas assez pour être viable en M+, ou en Red, quoi. Surtout qu'en raid, à part sur Denatrius et Altimor, il n'y a pas de deux target effectifs, donc euh... Ouais, ouais, vrai, je, moi, je vois en exactement en ce que pas, tu hein. veux dire mmh, Ouais, il n'y a Ça roule, donc, euh... et, et du coup, maintenant qu'on a et vu un petit peu comment DPS et tout, je vois que tu as une petite interface avec Wikora ouais. Tu saurais me dire déjà, euh, c'est lequel que tu as c'est il vient d'où, Alors du coup, c'est le Wikora de public en... c'est un très très gros Theory Crafter, du coup, qui te prend euh... En gros, faut savoir un truc dans l'interface. J'aime bien avoir ma barre là, Ouais parce que c'est un réflexe. Mais je regarde tout le temps ça. Donc là, il prend tous tes, tes CD principaux, tes, mm -hmm. tes, tes timings de dot, ta void form. Là, il te dit si jamais euh, machin, ça se retrouve très facilement. Je pourrais te l'envoyer après pour que tu mettes en description. Bah, je veux bien, Et, mais sinon, euh, euh, je la cherche facilement. Comme tu veux, le seul truc que j'ai fait du coup dans ma wikora c'est que j'ai enlevé, lui il avait une, une Insanity Bar. Je l'ai enlevé pour prendre un add-on que je vous conseille fortement. C'est... C'est Twin Stop Resource Bar. C'est Insane. En gros, faut juste l'augmenter. Mais par exemple, là, je vais faire une attaque mentale. Il va me dire combien d'insanité je génère. Et regarde si tu fais attention. Là, je te montre. Regarde, là je suis à 25. Je balance un Mind plus 8. Et là, normalement, il va me dire avec les fantômes quand ça touche. Normalement, ça le fait. Je, je sais pas pourquoi. Il a ah décidé ouais. de me boycotte. Il a décidé de me boycott. Il se fout de ma gueule. <rire> <rire> Mais normalement, ça le fait. Mais du fin, c'est très très bien parce que ça prévisualise tout ce que tu gagnes, etc. Donc pendant ton casse de Mind Blast, tu sais si tu vas pouvoir dévorer plague après ou si tu dois balancer un GCD dans autre chose. Cette donne est... Est... est très très bien. Je te ouais, carrément, ouais, ouais, vraiment. J'te... Il est... Est enfin, il est mieux fait que les, les Wicora d'un Sanity Bar, donc je le conseille beaucoup plus que Wicora pour ça. Okay. super pertinent, bon, il a l'air vraiment cool. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il est vraiment cool, en plus là, ils mettent un pourcentage de hâte, donc si par exemple là j'ai 10%, bah, je sais check... que soit mon stuff est cassé, soit j'ai pas le bon stuff. Quoi. Okay. Et euh, bah, celui-là, coup, c'est juste un Wicora random de mon bijou hein, que vous trouvez partout de toute façon. Mm -mm. Ça marche, ouais, bah après, ça c'est du pur spécifique du coup, mais euh, ouais. pas hésiter, hein, effectivement, quand il y a des bijoux à traquer, à les rajouter un petit peu à la liste. Je euh, fais un petit UCora oui, sur internet et, euh, et c'est fait. Si en termes. Vous term... avez celui-là, je te montre vite fait, là, ça montre le timing. En gros, quand l'ombre revient, ah ouais. ça me montre le, le nombre de crit que je gagne. C'est énorme, Donc Là, ouais. tu vois que sur une cible full live, j'ai 445. si une 7 j'ai combien de temps en plus C'est propre. Euh, c'est, ouais. Il est, est vraiment cool celui-là. Donc, je ouais. pourrais le mettre aussi si tu veux. Ouais, ouais, avec plaisir. Et en termes de macro, tu utilises... Euh, T'as ah, des macros alors, spécifiques Niveau macro, du coup. C'est un peu mes macro disco, quoi. Mais sinon j'ai la macro mouse over sur le heal et sur le shield, du coup. Et normalement, il y a beaucoup de macros. Hein. Je suis pas comme euh, certaines personnes qu'on n'utilise pas du tout. <rire> sans, sans vouloir viser à, à Rizera, évidemment. <rire> ouais, écoute, ça sert à ça d'être potes, hein. c'est trash talk. Hein. <rire> du coup, je sais plus il est où, mais du coup, voilà, sur le Mass Dispel, j'ai un hat cursor. Ouais. Histoire de pas devoir clic, sur mon bind hein. plus clic. Mm. J'ai le mouse over, du coup, sur le, le grib. Mais ça, c'est... Enfin, ce que je conseille, c'est le mouse over sur le, sur le heal, sur le shield, le hat cursor sur le Mass Dispel. Le Shadow Crash, j'aime bien le cast moi, au moins, genre, euh, si jamais... Euh, je dois mettre max range pour pas toucher une cible, ben je peux. Vrai, ça marche. ça me conseille pas. Euh, ouais, parce que des fois, il y a des contrôles, tu veux pas les break. D'accord. Donc euh, pendant que tu dotes, tu veux gagner de l'insanité comme ça. Dès que as fini de dot, tu tapes. Mm. Et ben, par exemple, je veux pas toucher la cible. Là, je fais ça. Je dote les autres et voilà, tu vois. Ça marche. Et euh, sinon, j'ai aussi, je sais plus où du tout, c'est le bordel dans mes wicora. Mais j'ai un mouse over sur le dispel aussi. Ouais c'est important ça aussi, hein. ça ouais, vraiment je suis, suis d'accord avec toi, pour moi c'est vraiment important de pouvoir euh, ah ouais. avoir ton toolkit utilitaire rapidement C'est ça, t'as une classe qui peut t'aider, sauf que ben, pour avoir fait des clés, déjà en 15, t'as des dots qui arrachent la tête des DPS, donc si tu peux aider le heal, faut l'aider vite. il mm -hmm. Faut pas perdre deux secondes, parce que généralement deux secondes, plus tu montes en clé, deux secondes ça te tue. Clairement, ouais, sur le dispel, les ouais, shields, ouais. etc. C'est vraiment important. Et puis, si perdre sa main target pour aider ton pote, généralement, c'est ouais, pas le pas bon buy fou. non plus. Surtout si c'est une priority target, tu vois. Si c'est un pack où tu cleaves tout, tu t'en fous. Mais si mm. c'est un pack important où t'as une target à tuer, genre, au hasard, le mob qui met des Thunder sur le tank à Necrotic Wake, ouais. bah, si tu peux bah, il est gros, ça va, tu galères par target, mais... Ouais mais dans, dans l'idée quand tu même si tu, tu, tu perds tu, du tu temps Tu ouais, gagnes hein. un clic, un bind et re un clic Juste en mettant ta souris au dessus Tu fais le bind et c'est tout Donc c'est juste euh, génial Carrément, complètement d'accord avec toi Et ouais. pour finir un petit peu en termes de Bah du coup on est un petit peu sur cette thématique là Parce qu'on vient d'en parler avec les macros Pour toi en dehors de ton DPS C'est quoi les trucs importants à prioriser en termes d'utilitaire? Quand tu vas faire euh, du raid ou du mythique plus surtout dans le cas du mythique plus là parce que c'est là où tu es plus souvent ouais. plus à même mais c'est quoi ouais. les trucs à faire gaffe de toute façon euh, ce qui vient en raid vient aussi en, en mythique plus donc autant mm. parler du m plus le m plus t'as un dispel de masse euh, un dispel euh, d'ennemi. donc si le mec il a ouais, sur spire il se met les armes là ouais. que ton tank peut ramasser bah du coup le tu le fais instant mm. ça, ça garde un gcd à ton tank ou si t'as pas de dh t'as un dispel Mono, sur tes alliés, c'est sur les diseases je crois, je sais les... comment ça s'appelle en français. Les maladies. Les maladies, ouais, du coup. Il y en a quand même pas mal. T'as un dispel de masse qui marche sur les ennemis et sur toi. Enfin, sur toi et tes alliés. Mmh. C'est clairement correct. Euh, T'as une fade pour, euh, comment dire, si jamais ton tank il te dit je vais faire un big pool, etc. Lui, il va juste, par exemple, un DH, il saute dans le premier pack et puis il saute dans le deuxième. Et toi, tu fades et tu dotes déjà les premiers, donc tu gagnes du temps comparé à tes potes qui peuvent pas taper si t'as pas de détour. Tu as la... le meilleur CD du prêtre, la Vampiric Embrace, la VE, qui est complètement insane niveau heal. Hein. Je sais pas si tu as déjà joué avec un SP en M+. Mais... Bah, bah justement, euh, j'ai du mal à visualiser euh, à quel point ça redonne ou pas euh, en ce gros, CD. Sans burst, juste avec mon Void Torrent que je garde pour ça sur un Prideful, je suis à peu près à 2k HPS. Ouais, Juste ouais. avec la VE sur un prideful Et en plein burst J'avais déjà fait les tests en raid Parce que j'aimais bien faire chier Hill. Et sur un boss euh... oh, Shriekwing tu vois genre Je ouais. sais plus n'importe Sous BL etc je monte à 5k 6k HPS Ah c'est énorme C'est ouais, ouais, c'est un très très gros CD Et euh, du coup T'as un stun et un silence Même si le silence est pas ouf le stun est cool Et si tu joues le c'est cool ça T'as un CD de... Euh, bah, même sur... Euh, franchement, même sur les manifestations... Euh... Ouais, euh, les prides. C'est fort. C'est hein ouais, ouais. très très fort. Et du coup, si tu joues le légendaire double pays, bah, t'as une pays pour ton pote que je recommande en soi. Parce que le légendaire M ⁇ ne t'apporte pas énormément de gains de DPS mm -hmm. en vrai. Donc, euh, si tu veux jouer... Euh, si tu veux être méta en étant hors méta, tu joues le double pays. Et du coup, t'as des, des trucs en plus pour tes potes. Ouais, est ce qui est vraiment pas mal, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a encore un peu sous-coté celui-là, mais il est vraiment, ouais. il il vraiment bien. bref bah, c'est... Je suis tombé sur le SP à Légion, et déjà depuis Légion, on se faisait refuser de tous les groupes en M+, parce qu'on est SP. Sauf que, on a encore cette réputation-là maintenant, sauf que pour moi, c'est plus du tout le cas. Le... Ah, il est clairement sous -côté là, ouais, le... Correct, ouais, est clair. Parce que tu vas peut-être pas tenir un hunt full-opti euh, au DPS, etc., mais... As clairement un truc en plus tu vois enfin, Ouais pour après moi, euh... Pour moi il y a boomkin Hunt Et mage devant c'est tout Après il est égal avec tous les, les autres trucs euh, Même pas le moi, que lui Non pour moi il est clairement égal avec le moine non. Ah ok ah, euh, c est, c est, Ça tape vraiment fort en hein, SP hein. mm. oh, c'est parce que le moine aussi tape en donjon ah, oui, bah, ouais, ouais. Les deux c'était brut hein. C'est ouais. les, les meilleures classes pour moi Après le top 3 parce que le top 3 bon Il est établi et il bougera pas cette mm. saison pour moi Oh oui clairement. Bah de toute façon c'est aussi une mettait un peu plus de caster donc euh, ça tombe bien. Le SP est un caster, <rire> ça aide aussi quoi, donc euh... Ouais clairement, clairement, il peut avoir ses armes. Après il faut, faut un peu le temps que ça se. répande ça se répande un peu, que ça soit plus accepté. Euh... Et surtout je va. comprends les gens parce que ben, je joue disco aussi pour faire des M du coup. Et des fois j'ai des SP avec moi, mais je secoue mon écran tellement ils font tout ce qu'il faut pas, tu vois. Ouais. Et le truc c'est que si y a un. SP il fait mal ce qu'il fait Il va rien ah, il, fait pas tout tout. il fait pas de dégâts bah, Je te ouais, dis c'est une des raisons pour lesquelles On m'a autant demandé je pense déjà la classe elle est appréciée Et, euh... et je pense que la deuxième raison c'est que Deal en AOE de façon Efficace si tu ne sais pas exactement Quoi faire tu deal pas En fait bah, c'est pas que tu deal pas C'est que tu peux deal beaucoup plus en faisant des petits trucs Oui voilà oui non mais je suis d'accord avec toi Mais tu vois typiquement si tu pars en M Et que tu joues sans euh, Searing Nightmare donc ah bah, tu le une balle, tu le pas bien. Euh, ouais, bah voilà, c'est ça. Et. <rire> et je... enfin, L'état de notre classe, elle est dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent, mais mal. Du coup, les gens voient des SP, ils sont en mode c'est nul, on prend plus. Alors que c'est pas nul du tout. C'est pas une classe poubelle tiers, elle, elle est clairement très très forte sur ce patch, je trouve. Et. Mmh. Si on suit un peu les chiffres, vu qu'on est middle pack, peut-être qu'on va se faire un prochain tiers. Hein. <rire> c'est possible bien. hein, c'est possible Après il y a eu pas mal de petits nerfs aussi euh, sur le SP Avant qu'il sorte sur Shadowlands Ouais parce euh... qu'il était, il était broken un peu Il était très fort sur le pré-patch ouais Donc, Mais bon euh, voilà il s'en tire quand même vachement bien Donc ça fait grave plaisir, merci beaucoup à toi en tout cas Pexy pour la vidéo Mais pas de problème, merci à toi de l'invitation donc Toi qui regarde cette vidéo, si t'as encore des petites questions ou autres, hésite surtout pas à les poser, hésite surtout pas non plus à me dire qu'est-ce que t'en as pensé, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et puis euh, je te laisse euh, faire un petit, un petit au revoir aussi, Plexi. Ben, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aidera si vous voulez jouer SP ou si vous jouez déjà SP, et euh, n'hésitez pas à poster des commentaires, je dirais, et je répondrai aussi.